Ce sont des solutions qui ne sont pas satisfaisantes, ce sont des solutions de demi-mesure. Il aurait été si simple de dire qu'au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, on devait transcrire son acte de naissance étranger sur lequel il y a son père et sa mère. Et non pas dire, ah ben on va transcrire uniquement dans la branche paternelle et puis la mère, eh ben elle va devoir adopter. Franchement, c'est totalement incohérent.